Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, cette neuvième journée de cette Coupe du Monde, Qatar 2022, elle tient toutes ses promesses. Aujourd'hui, on a pu avoir des matchs avec une intensité vraiment de qualité supérieure. Je tiens à vous dire que cette Coupe du Monde, elle s'assoit au-dessus de la Coupe du Monde qu'on a pu avoir en 2018. Je dirais même qu'elle est presque au niveau de la Coupe du Monde qu'on a pu avoir au Brésil. Vous vous souvenez Toutes les équipes étaient en mode assassin. Toutes les équipes voulaient absolument marquer des buts. Et eh bien, c'est les matchs qu'on a. On a la chance d'avoir des matchs comme ça tous les jours, matin, midi, soir. Ça ne s'arrête absolument jamais. Tous ceux qui ont critiqué le fait que la Coupe du Monde se passe en hiver, ben, j'ai l'impression que, mesdames et messieurs, cette Coupe du Monde, elle réussit beaucoup. Il fait froid nous sommes tous à la maison et on regarde des matchs absolument de qualité. Et mesdames et messieurs, les joueurs sont dans un pays chaud, donc ils n'ont pas froid. Oh là là, tout est bien qui finit bien. À part ceux qui veulent la boycott, qui parlent de climat, en sachant bien évidemment que Las Vegas est ouvert depuis que la Coupe du Monde n'a pas encore été donnée au Qatar. Ça fait combien de décennies que Las Vegas pollue la planète et personne n'ouvre sa bouche hein? Oui, tous les jours, je dis ça, tous les jours, je parle de Las Vegas. Mais trouvez-moi un écolo qui est parti dire que Las Vegas, ça doit s'éteindre. Hein trouvez-moi un écolo qui a les coronesses d'aller jusqu'à Las Vegas et dire oh, on éteint tout ça. hein? Vous savez qu'à Las Vegas, les armes sont autorisées si tu vas là-bas et tu ouvres ta bouche sur le business des gens de Las Vegas, oh là là, ça c'est parce que les armes ne sont pas autorisées au Qatar. Blah, blah, blah, blah, blah. Mais bon bref, on a pu avoir des matchs absolument magnifiques. On va commencer d'abord avec le Cameroun qui affrontait la Serbie. Franchement, mesdames et messieurs, ce match, on peut l'inscrire directement dans les fêtes foraines. Tu vois ce que je veux dire ça, c'était un match en mode manège, montagne russe, tu comprends Ton cœur, il est content, après tu pleures, après tu redeviens content, comme si tu étais malade, comme si tu étais bipolaire. Tu te rends compte de cette dinguerie, un match qui te rend fou comme ça. Le Cameroun marque un but, tout le monde est content. La Serbie égalise, on se calme. La Serbie met deux buts, on pleure. La Serbie met trois buts, on pleure. Le Cameroun met un deuxième but, on est content, mais on se calme. Le Cameroun met un troisième but. Oh là là Mais vous vous rendez compte de cette dinguerie Vous vous rendez compte des matchs qu'on a pu avoir aujourd'hui hein Noël n'est même pas arrivé. Et vous voyez que les matchs sont d'une performance absolument délicate Le Père Noël, tu crois qu'il peut te ramener les cadeaux comme ça Jamais Jamais Il peut venir dans toutes les cheminées. Jamais il va nous offrir des matchs d'une telle qualité. Tu te rends compte Le Cameroun... Aujourd'hui, s'est battu et a prouvé que c'était un peuple et une équipe sur laquelle nous pouvons compter. Bien sûr Parce que là, aujourd'hui, on peut le dire, le Cameroun a toutes ses chances pour faire la suite. On a pu voir aujourd'hui euh, le Brésil jouer face à la Suisse. Et franchement, le Brésil est fortement diminué. On peut dire que le Brésil est orphelin s'il n'y a pas Neymar. Il, il a fallu attendre la 80e minute pour que les Suisses soient fatigués, et que là, on voit le jeu Joga Bonito. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer Jusqu'à le hockey. Viens, interférer ma vidéo, mais je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer. Vous vous rendez compte Le Ghana a effectivement rempli la tâche euh, qu'il était due, c'est-à-dire faire partie des équipes africaines qui remportent, qui fracassent, un pays et pas n'importe lequel. La Corée du Sud. Eh oui Le Ghana a défait la Corée du Sud d'une manière absolument digne, magnifique. On a pu voir que vous pouvez dire ce que vous voulez sur les pays africains. Mais là, il là, y a beaucoup de pays européens qui commencent à être éliminés. Oh là là on a, on a l'Allemagne. On ne sait pas où est-ce qu'elle va aller. On a... La Suisse, on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller. On a beaucoup de pays, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller. Il hein? n'y a que la France qui est qualifiée, mesdames et messieurs. Vous faisiez les malades. Hein? Donc maintenant, on, on attend une Coupe du Monde avec plus de chance pour les Africains. Parce que là, on peut le voir, on, ils ont le niveau pour, le, pour la Coupe du Monde. Il n'y a aucun pays africain qui est ridicule dans cette Coupe du Monde. La preuve, le Ghana vient de fracasser la Corée du Sud, mais d'une manière... Oh là là, je suis tellement fier du Ghana qui frappé bien comme il faut les Coréens, bien les aligner, tu vois ce que je veux dire Bien les taper Donc maintenant, le Ghana a toutes ses chances pour se qualifier. Il suffit juste un petit match nul, comme le Maroc. Un petit match nul, une petite victoire, terminé. On attend de voir les autres pays qui vont euh, donc tous disputer un petit peu leur finale. Hein, on va pas se mentir. Là, il y, y, y a le Sénégal qui va, aller, qui va aller jouer sa finale directement pour jouer sa qualification. Si le Sénégal gagne, il passe. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer C'est une finale. Donc là, on est content. On va continuer à regarder cette Coupe du Monde. On a pu voir le Brésil fracasser la Suisse euh, très difficilement. Euh, ça laisse euh, de beaux présages pour le Cameroun. Parce que là, ensuite, il y a des jeux. Ah ouais, mais le banc là, j'ai l'impression que le banc brésilien, il est un petit peu plus chaud que ceux qui sont sur le terrain. Hein. Parce que si ils font jouer les Jésus et Anthony... Oh là là Je ne sais pas, en tout cas, ça va être un gros match pour les Camerounais. On sera derrière vous, bien sûr, à fond. On est fiers de vous, on est fiers du Ghana. Le Ghana a réalisé le hold-up qu'il fallait. fracasser la Corée, mais oui tu pensais que quoi là Ils ont qui là-bas ben Son C'est son C'est le fils Hein C'est un fils Qu'est-ce qu'il voulait faire, son Tu sais pas ce que ça veut dire son en anglais Fils Galais ah son. son Ah ouais.